E Gracias. <tose> Aujourd'hui c'est chaud, Amen, Amen. Pétera, ça me rend à ma comme un casse. Pétera, il y a ma comme un casse. Pétera, il y a un Poussez le cri de joie. Amen, Amen, Amen. Il y a des années où Aujourd'hui c'est la fête. Il Aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête. Amen, amen, amen. Bien aimé qui le papa cette là soit Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais ça va vous faire un bisou à Amen, amen. Dieu soit loué pour cet après-midi. Amen, amen, amen. Nous allons d'abord donner à notre Dieu les offrandes. Amen, amen. Tous la foi mais on va amen amen. Donc louange. Ya Oyo wa David, abosana teji wa the Abosana ibo konzi nayi. Deto ka binza na biso. nzambe yoka na Na donc, qu'à mes lanças, mes avec le choix. Amen. Amen. Amen, amen, amen ouais. Dans son palais tous écrit, ouais. Dans son palais tous écrit, ouais. Dans son palais tous écrit. Ouais. Ouais. Ouais. Amen, amen Je l'ai pour l'imaginer, amen, amen, amen Si tu y es, mais fait les pieds Si tu y es Jésus, si tu es jésus, si tu es Jésus, tape les mains. Pas Amen, Amen, Amen. Et ma là,